Et bonjour, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour répondre aux questions que vous aviez posées tout simplement sur la FAQ Donc la foire aux questions et projets de 2023, il n'y a pas eu tant de questions que ça, donc... Euh bah d'un côté ça permet aussi euh, d'avoir une vidéo plus courte, enfin je crois, on va voir en fait ça dépend des questions J'ai essayé de pas trop me spoiler, voir un petit peu les... Euh... Bon, j'en ai vu quelques-unes mais bon on va, on va attaquer ça euh, Commençons, on va, on va faire euh, de la plus vieille à la plus récente, allez c'est parti pour valoriser les... <coughs> ceux qui avaient répondu direct euh, Donc, commençons... Par euh... Bon c'est une observation hein, mais euh, mon chef qui répond euh, le, le format short serait très bien j'avoue euh, D'ailleurs ouais ça, ça peut être intéressant aussi d'utiliser cette forme question pour en parler un petit peu Mais euh, n'hésitez pas à me donner euh, vos avis concernant les shorts Vraiment euh, je suis à ma troisième short à l'heure actuelle où je fais cette vidéo Pour le moment si vous regardez il y a une thématique commune c'est celle de Warcraft 1 On a des vidéos prévues sur Warcraft 1 et euh, qui arriveront dans l'année Notamment une vraiment l'histoire de Warcraft 1 que j'avais évité pendant très très très très longtemps Pourquoi Parce que je me disais que Sam Vostock avait fait une super vidéo dessus <coughs> On va attaquer euh, les choses sous un autre angle ce qui nous permettra en fait de faire notre propre vidéo sans que je, je marche sur les plates bandes de Sam euh, que je respecte beaucoup et je vous conseille bien sûr d'aller voir ces vidéos En attendant, on a aussi une autre vidéo de Warcraft 1 où là on fera quelque chose d'un peu plus euh, historique euh, Alors enfin, mauvais choix de mots. Euh, d'un point de vue plus historiographie dans l'idée d'avoir un petit peu la, enfin plus bibliographique même, parce que l'idée, ça va être de comparer un peu les anciennes sources, de voir ce qui a été modifié, ce qui a été changé, ce qui est resté, etc., etc. Donc ça, ce sera une analyse un peu plus sorte de, de vidéo anecdote en mode bah regardez ça hop ça a disparu, ça c'est toujours là, ça c'est toujours là, etc. Et donc ça, c'est un exercice qu'on doit faire pour préparer la vidéo. Je me suis. dit ça peut être intéressant que vous ayez toutes ces, toutes ces anecdotes qui pourraient pas marcher dans une short Mais bon voilà du coup les shorts autour de Warcraft 1 ça permet de préparer un peu le terrain pendant qu'on travaille tout ça Ensuite je serai moins dans les thématiques, je serai plus en mode bah tiens il y a tel, tel sujet qui me donne envie je vais, je vais parler de ça pour les anecdotes Voilà j'en profite. Hein, c'est pas une question mais j'en profite euh, Bonne année Malgay, merci encore pour ton taf et merci beaucoup euh, et j'espère que le début d'année se passe bien pour vous tous évidemment alors, euh, sur cette meilleure année 2023, merci vraiment pour toutes ces vidéos Sur les twitch les Europe avec Eva aussi pour 2023, du lore et du rire C'est tout ce qu'on souhaite, des bisous, merci Céline Géolas Pour tous les messages d'ailleurs, que, que ce soit sur Facebook ou C'est super gentil, toujours très très gentil Je t'ai vu commenter aussi sur les vidéos d'Eva Et aussi toujours pour dire des choses très gentilles euh, Merci pour la vidéo, mais pas de soucis Gergal Et t'aurais pu poser des questions Gergal Faut vraiment pas avoir peur hein, sur les foires aux questions N'hésitez hein. pas à poser vos questions encore une fois euh, ça, Merci pour tes vidéos, le travail que tu fais avec Eva sur les vidéos de lore de Warcraft et WoW content d'apprendre que Baboulinork revienne, oui j'ai du retard d'ailleurs, j'ai du retard sur Baboulinork, il euh, y a beaucoup de vidéos, on n'a pas encore fini les vidéos de Shadowlands il hein. <rire> y a celle d'Arthas, Nerzhul et tout qui est toujours, toujours en cours, euh, euh, qui est toujours planifiée encore une fois c'est juste qu'il y a des pr priorités on va dire d'actu qui reviennent mais oui oui euh, ça ça arrive, il y en a une sur Uther aussi qui est prévue, donc j'aimerais qu'on boucle ça, sachant qu'en parallèle je dois quand même travailler sur Diablo que je ne fait pas encore et euh, bah là il faudrait que je fasse absolument donc, enfin en gros j'ai pas mal de trucs sur le feu donc forcément on peut mettre un petit peu de temps mais oui Nord revient il faut que... Euh... en plus c'est Wotelka c est, c est, cette extension est faite pour lui <rire> euh, question sur la vidéo que tu fais prévoir sur Wood, est-ce que tu prends du plaisir à refaire les quêtes comme quand on regarde un nanar et qu'on se marre tellement c'est naze merci encore pour tes vidéos alors euh, le petit défaut je dirais c'est qu'avec Eva on n'a pas pu avoir... Euh... Parce que maintenant pour ceux qui ne le savent pas, les soirées lore sont sur la chaîne YouTube d'Eva en replay, ce qui est vachement intéressant, ce qui est vachement cool. Le truc c'est que du coup, j'ai. Euh, je pense que c'est vachement plus intéressant pour voir un petit peu comment on fonctionne et autres. Si vous ne pouvez pas être en live bien sûr, euh, généralement c'est le vendredi et le samedi soir. Euh, en l'occurrence, en fait moi je n'avais pas fait les quêtes de haut. en tout cas pas... pas euh, pas de manière aussi soutenue, aussi travaillée, aussi académique, aussi rigoureusement, on va dire. Euh, j'avais, euh, parce que Wood, Draenor, Alternative, c'est vraiment la, une zone pour Pex très facilement, pour monter en niveau très très rapidement. Donc euh, j'avais fait des trucs, notamment Ombre bah, Lune, et, euh, enfin, Shadow Moon et euh, et euh, Frostfire Ridge, donc euh, Crête de Givrefeu. Et au final, en ayant fait les deux, euh, c'est vrai que je connaissais quand même des trucs, mais pas dans le détail autant, et donc personnellement, je suis dans la découverte. Comme je le dis souvent j'avais pas enfin euh, Cataclysme Cataclysme Mist of Pandaria et World of Draenor, c'est les trois extensions sur lesquelles j'ai vraiment eu que très très très très peu de percussions donc c'est celle que j'ai bossé le plus puisque j'avais un gros retard alors j'avais suivi le lore de l'extérieur mais de l'intérieur comme ça j'avais pas forcément. Euh, pas forc enfin il me manquait encore, j'avais beaucoup de lacunes simplement il hein, faut le dire. Donc euh, non je les ai faites pour la première fois. Même si voilà les cinématiques et tout je les avais vues et donc, Mais bon, il faut toujours voir le contexte, voir un petit peu la progression, le suivi des quêtes, le suivi des personnages, le traitement des personnages, leur arc narratif et tout. Et est-ce que du coup je prends plaisir à refaire les quêtes euh, que j'avais déjà faites Non. Est-ce que je prends du plaisir à faire les quêtes Non plus. Warlord <rire> bon, of Draenor c'est vraiment une purge, hein, vraiment. Après, je dirais que fait, je fais un cercle des phases de deuil. Euh, au départ il y a le rejet, il y a le déni, il y a la colère... Euh il y a le rire, il y a les larmes, il y, y a beaucoup de choses hein, on, fait vraiment, on fait vraiment beaucoup de choses, pas dans l'ordre, parfois dans l'ordre <rire> Même si, je sais que les viewers, eux, adorent pour le coup hein, Ils aiment me voir euh, me voir péter un plomb Et merci encore pour les vidéos, merci à vous Toujours des gentils euh, des gentils messages, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça fait euh, vraiment chaud au cœur euh... Alors, bonjour Malgagnard. Euh, tout d'abord merci pour le contenu que tu fais Mais si en tant que mauvais spectateur, j'en qu'il y ait tes vidéos de l'heure Mais il n'y a pas de souci. Hein, vous, euh, vous regardez ce qui vous intéresse Après, moi, si pers. C'est aussi à moi de bien faire mon travail pour que ça vous donne envie de regarder les autres vidéos Mais il n'y a aucun souci. Hein. je sais que j'ai un contenu qui est assez diversifié au final Alors j'aurais deux questions pour la fac Vas-tu continuer le log de Warhammer Alors il y a une vidéo de Warhammer 40 000 qui est prévue Pour ce qui est de Warhammer Battle, bah, j'ai fait la vidéo de trailer et qui marche Et c'est une question qui revient souvent Mais je vais apporter une réponse Normalement ma réponse aurait été pas trop... Hors quelques hors séries enfin en dehors de quelques hors-série et de choses qui me donnent envie, par exemple de faire les comparatifs un peu comme la vidéo, vous savez, de comparatifs entre les orques de Warcraft et de, et de Warhammer, un petit truc un peu ciblé qui ne me mettra pas 17 ans à préparer. Euh, sinon, c'est vrai que j'adore le lore de Warhammer, mais j'ai aussi stoppé, donc par un plein time, c'est une, une période que je maîtrise très peu, la fin de Warhammer Fantasy, mais. Euh, Bien sûr, c'est un univers qui m'intéresse, mais d'un autre côté, je, je peine déjà à euh, taper sur trois tableaux, à savoir Diablo, Starcraft, Warcraft. Donc c'est quand même délicat, et du coup, faire des vidéos Warhammer, ça fait que je divise pas en trois, mais en quatre. Donc c'est euh, délicat, même si c'est vrai que euh, là, euh, donc ça c'est normalement ce que je t'aurais répondu, donc j'aurais dit non en dehors de quelques heures serrées. Maintenant, la réponse que je peux te donner, c'est que récemment, l'analyse du trailer de Total War Warhammer 3 m'a fait euh, changer un petit peu d'avis. Je l'avais mise en mode... Je la mets parce que euh, moi, c'est quelque chose qui me plaît, c'est un trailer qui est très cool. Si ça peut faire découvrir le trailer à ceux qui ne l'avaient pas vu, tant mieux. Et je suis super surpris des chiffres que je fais sur des vidéos de Lord Warhammer. Vraiment, ça me... Ça me... Ça me, ça me, ça me, ça me, ça me terrifie tout en me galvanisant, en fait. C'est-à-dire que ça me... Par exemple, en fait, à la même date, j'ai sorti un, un jour avant la vidéo sur Nosdormu euh, qui était une vidéo qui... qui je pensais être euh, comment dire très porteuse en termes de vue, même si évidemment on fait pas ça en termes de vue. Mais il y a des vidéos où on sait que on fait ça pour le plaisir et on partage ça. D'autres où on se dit on sait que celle-là elle va fonctionner en fait. On sait que c'est un, une thématique qui fonctionne, etc. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça ne veut pas dire qu'on a tort. Des fois on est surpris. Même si bon, je commence à, à savoir. À, enfin, je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais Disons qu'il y en a je sais qu'elles vont marcher, d'autres je sais qu'elles vont moins marcher et c'est pas grave. Des fois, je me, tant mieux, hein, des fois j'ai tort et je me fais surprendre. Pour le coup, là, ça a été une grosse claque dans la gueule, c'est-à-dire que la vidéo de trailer de Total War Warhammer 3 qui fait une heure, je prends vachement mon temps et tout, je me suis dit bon ça ça, ça fonctionnera pas, mais c'est pas grave, hein, je m'en fous, c'est pour mon plaisir personnel. Et du coup, je la partage. Et de l'autre côté, il y a la vidéo de Nozdormu qui m'a demandé beaucoup de temps de préparation. Qui euh, sur le papier j'étais en mode bon elle va forcément fonctionner, c'est une vidéo de débunkage, on parle de nos dormous Normalement c'est plutôt aguicheur, c'est plutôt euh, plaisant Là, En plus vraiment je, je bétonne le truc pour que l'argumentaire soit soit soit un peu chiadé quoi Et euh, en plus le, pour le coup c'est rare mais le titre et la miniature sont extrêmement aguicheux, j'en ai conscience hein. On pourrait même totalement dire putaclic Pour le coup je dirais juste que oui c'est putaclic, enfin oui clairement c'est accrocheur donc c'est putaclic mais d'un autre côté, à aucun moment je ne vous trompe sur la marchandise, quand c'est euh, que faut-il, enfin, euh, pourquoi faut-il tuer Nos Dormous, c'est exactement la problématique de toute la vidéo, et je réponds à toutes ces choses-là, et je le démontre, etc. Donc, en soi, je n'ai pas l'impression de vous, vous tromper sur la marchandise. Et du coup, je me suis dit, bah, cette vidéo va forcément marcher entre, entre le titre, la miniature le sujet, le personnage évoqué et tout, je me suis dit ça a forcément fonctionné la vidéo de trailer pour le coup c'est un truc que j'ai débloqué j'ai dé, fait en live que j'ai mis sur, sur Youtube, c'est pas du tout le même travail quoi. et au final euh, la vidéo, je vais essayer de vous l'afficher mais la vidéo euh, <coughs> la vidéo euh, de ah, en plus ça sont juste à côté, c'est mes deux dernières vidéos regardez, euh, vidéo de trailer 4500 vues celle de dormous 2500 vues <rire> comment vous dire que ça me met un petit tacle sur euh, les vidéos, euh, parce que c'est vrai que les vidéos de Warcraft récemment, bah, elles mettent un peu plus de mal. Alors pour le coup, les, les analyses de cinématiques, je comprends tout à fait. Enfin, je comprends tout à fait, je comprends un peu plus, même si elles sont plus courtes, donc sur le papier, ça devrait être plus simple à regarder. Mais euh, même, elles durent deux fois plus de temps, elles prend plus... De... Enfin, je, je sais pas, j'avoue que j'ai pris une claque et que je me dis... Je commence à me dire, peut-être que si je fais des vidéos sur le lore de Warhammer, euh... <rire> peut-être que je peux m'éclater tout en vous éclatant aussi euh, donc euh, bon, de manière cordiale bien sûr donc euh, ça peut être on peut tous s'éclater ensemble euh, voilà donc c'est pas encore fait mais c'est vrai que la graine euh, est plantée et elle euh, grandit un petit peu mais pour le moment ce n'est pas ce n'est pas prévu voilà tout ça pour ça euh, « En supposant que tu finisses l'intégralité du lore blizzard et Warhammer, quel univers vidéo, quel univers vidéo ludique te tenterait ?» euh, Bah Warhammer du coup Par <rire> rapport à tes questions, si j'ai fini toutes les vidéos de lore de blizzard, ouais ce serait Warhammer. Après on n'a jamais vraiment fini parce qu'il y a des sujets qu'on peut re revoir, refaçonner sur une autre, un autre aspect. Par exemple si je fais une vidéo sur Ticus où je fais son curriculum vitae, peut-être qu'on peut faire quand même une autre vidéo sur Ticus avec bah, « euh, Pourquoi est-il un connard ?» Pourquoi est-il une personne intéressante Qu'est-ce qui fait que le personnage Enfin, c'est pas parce qu'en fait on a traité d'un sujet que ça veut dire que ça y est c'est bon le sujet il est il est placardé. Il y a toujours un moyen de d'amener de, de, de la réflexion dessus. C'est juste que il faut avoir l'idée parfois l'inspiration c'est ça le truc. Mais euh, bon après pour répondre si jamais je, je finissais du Warhammer aussi, euh, quel univers vidéoludique te tenterait alors c'est pas vidéoludique mais euh, bah, le Zano, c'est quand même un univers que j'aime beaucoup. Mass Effect, Mass Effect, univers euh, que probablement mon univers vidéoludique, enfin le, le, la série de jeux vidéo que j'aime le plus, Mass Effect euh, honnêtement, euh, vraiment euh, génial. Voilà. Euh, là de tête comme ça, c'est manquer de respect à certains jeux que j'adore mais que, auxquels je ne pense pas comme ça. Mais ça veut pas dire que je le ferai. Là en fait je vous. Ce qui me fait. Un peu peur avec ce genre de questions, c'est que ça vous donne euh, rêveur, ah ouais, des vidéos sur le lord de Serza machin. Je ne ferai pas ça. <rire> Faut pas que je vous donne. Euh, désolé, je vous casse le rêve, mais euh, comme je l'ai dit déjà, Warhammer, j'ai pas le temps. Alors euh, en plus les autres, euh, c'est même pas la peine. Euh, bonne année, bonne année évidemment. Je souhaite à toutes les personnes qui disent ça beaucoup de bonheur et de réussite. Moi aussi. Question pour la FAQ. Au vu de tous les partenariats entre toi et Vanessa, comment élaborez-vous une vidéo qui est okay, généralement la part de chacun et partagez-vous des revenus sur ces travaux en commun J'en profite pour ajouter que je suis fier de continuer à faire ce que je me suis dit. Pour avoir découvert ta chaîne il y a des années, je t'ai découvert avec Kiro. Je me suis abonné grâce aux vidéos de l'or et je continue à vous suivre, toi et toi parce que vous êtes formidable, C'est super gentil, merci, euh, salaud de Wen. Euh, alors, c'est une question très intéressante. Au vu de tous les partenariats entre toi et Vanessa, comment élaborez-vous une vidéo Alors, pour le coup, toutes les vidéos ne sont pas euh, faites de la même manière. Euh, c'est aussi pour ça que je fais plus de vidéos Warcraft que Diablo et Starcraft c'est que Eva m'aide pas mal sur, sur, sur Warcraft là où il n'ose pas trop forcément sur Diablo Starcraft parce qu'il maîtrise moins mais, euh, mais il m'a déjà aidé sur des vidéos Starcraft et Diablo pour le coup. Et puis on, en fait on est tellement euh, on est tellement comment dire en, en bonne collaboration que généralement en fait moi je vais lui demander un petit peu un avis ou des trucs comme ça et inversement. Euh, alors, mais pour une vidéo Warcraft de manière générale, de manière classique, où il peut m'aider, les chronologies de Warcraft sont un peu différentes parce que là c'est vraiment lui qui fait tout. Euh, c'est lui qui fait tout de A à Z et moi je suis juste le présentateur météo globalement. Euh... Sinon, quelle est généralement la part de chacun et partagez-vous des revenus sur ces travaux en commun Alors, pour le coup, Evanesor ne gagne absolument rien. Euh, il fait ça totalement sur le, le, le, le bénévolat le plus total et il le, le <rire> ça c'est plus à lui d'en parler que moi mais c'est vrai que il est, euh, globalement ce qu'il dit c'est genre je gagne plus que toi donc à aucun, moyen, à aucun moment c'est <rire> vraiment de la passion quoi c'est vraiment de la passion. Et euh, personnellement du coup c'est pour ça que je reste abonné sur sa chaîne en tier 3 sur Twitch <rire> C'est le moins que je puisse faire C'est le, mo <rire> le moins que je puisse faire euh, Après je vous avoue qu'on va en reparler parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur mes, mes, mes, mon, on va dire, la, la situation financière de, de euh, la Malga TV Mais euh, c'est sûr qu'après malheureusement je n'ai pas les moyens euh, de financer euh, Parce que si, si je pouvais bien sûr avoir quelqu'un... Euh, euh, si je peux avoir une équipe, etc., bien sûr que j'aimerais recruter à plein temps Evan Essor, même si financièrement, ce ne serait pas intéressant pour lui. Euh, mais bon, ça, ça je ne lui ai jamais demandé, parce que ça n'arrive pas. Ce n'est pas le cas pour le moment, ce n'est pas possible pour le moment. Euh, et donc, quelle est la part de chacun En fait, généralement, ce qui est fait, c'est qu'Eva il, il, va rédiger un script. Il va rédiger un script, donc avec euh, une, pro, enfin, un, un, une thématique, par exemple, là, en... L'une des vidéos les plus avancées, mais qui n'est pas encore euh, sur la table, on va dire, dans les prochaines euh, semaines, c'est la vidéo sur les torrens. Généalogie sur les torrens et vidéo d'histoire sur les torrens. En fait, le truc a été tellement dense qu'on l'a découpé en deux. Donc là, pour le coup, ça n'arrive pas toujours. Mais en gros, on a un script. Enfin, il, il écrit un script. Il va parler de tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Il m'envoie le script, ce qui me permet d'avoir une sorte de, de gros travail, euh, euh, enfin on va dire de pré-machage. Moi, personnellement, je me renseigne aussi derrière. Je regarde un peu des sources euh, contradictoires ou pas, toujours en anglais. Enfin, si possible, toujours en anglais. Pas forcément toujours, parce que ça veut rien dire. Il y a des très bonnes sources francophones comme Judge euh, Jeep et tout qui nous ramènent des trucs très vieux, donc c'est très bien. Mais euh, tout ce qui est wiki, c'est toujours en anglais, jamais en français. Euh... Alors pour Diablo et StarCraft, j'ai pas le choix, de toute façon. Quasiment pas le choix, en tout cas. Pour euh, WarCraft, on... il y a des wiki à faire, mais les wikis à faire sont soit pas sourcés, soit très peu détaillés soit euh, bou euh, bourré de faute donc euh, il faut, euh, il faut euh, rester sur des sources anglaises et euh, du coup bah, en fait, je fais un travail de relecture là dessus même si ça c'est beaucoup, beaucoup plus rapide que tout regarder et euh, tout condenser. A côté de ça je vais piocher en fait dans le script et récupérer des trucs en enlevé, ça c'était surtout au début maintenant qu'on se connaît vraiment très bien et qu'on sait comment l'autre bosse, euh, généralement maintenant je prends quasiment tout du script. Parce qu'il sait ce que je, il sait globalement en avance ce que je vais jeter, euh, ce qui est, mais en vrai, à une époque, c'était pas forcément que ça. Il y avait aussi, euh, il m'envoyait des images et je piochais aussi dans les images. En fait, il m'envoyait des images, ça me permettait d'éviter toutes les recherches d'images. J'ai une grosse banque, banque de données euh, d'images maintenant. Euh, D'art, d'artwork, etc. Mais euh, il m'envoie des images sur les thématiques. Je les prends ou je les prends pas. Je sais que par exemple sur Airstone, il, il essaye parfois de m'en mettre quand même, mais je les prends pas toujours. <rire> j'en ai pris, j'en ai pris, mais euh, je les prends pas toujours parce qu'Airstone, c'est. Donc il y a une certaine disparité de qualité artistique. Euh... Et euh, ce qui fait aussi, c'est qu'il m'envoie des, des playlists de musique que je prends ou je prends pas aussi. Pareil, je, je... certaines que je récupère, d'autres non. Et du coup, clairement, ça me fait gagner un temps considérable. Derrière moi, euh, je vais tout mettre sur Xplit, je vais tout euh, faire une sorte de powerpoint en fait, mais sur Xplit directement, ce qui est bien pour le record. Parce que je sais, vous allez me dire, il y a telle application qui est mieux ou quoi que ce soit, moi j'ai l'habitude d'utiliser Xplit et Xplit, c'est pas fait pour ça à la base, mais ça c'est très très bien, je peux faire des, des choses vraiment bien avec et euh, plus le tournage et autres en bonne qualité. Donc euh, personnellement ensuite, ce qui va me prendre beaucoup de temps, c'est de condenser tout ça... Euh, par une scène où il va y avoir l'image et un petit texte qui n'apparaît pas pour vous mais que pour moi, avec en gros un résumé de ce que je dois dire, et ça, ça va me prend beaucoup de temps parce qu'en fait il faut qu'en une ligne, ce qui, qui, il y a une place limitée, je dois résumer un peu mon idée là où je vais, etc et ensuite bah, le moment du tournage, bah, il faut que je comme je fais tout en une prise, bah il faut que ce soit limpide et que ça parte. Donc euh, voilà, ça, ça, donc certaines, certaines vidéos, ça va être euh, c'est difficile à mesurer le, le, la quantité de travail, le temps de travail, mais certaines, on va dire que j'aurais tendance à dire qu'on est sur du 50% ou peut-être même lui un peu plus vers 55-60. Euh, d'autres, euh, notamment la chronologie où il est plus, on est plus sur du 90-10, euh, peut-être que je me dévalorise aussi hein, sur euh, la vidéo de chronologie, mais personnellement j'ai l'impression de rien faire, c'est peut-être parce que je suis habitué à faire beaucoup plus sur d'autres. Euh, je ne sais pas trop en termes de, pour, de pourcentage, euh, mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on qu bosse euh, quand on est amené à... Et par exemple, d'autres fois, par exemple, sur des vidéos de Diablo, je vais, voir, euh, je vais aller le voir, je vais lui demander, euh, je vais, je vais l'appeler, je vais dire, bah écoute, il y a ça, euh, qu'est-ce que tu en penses de ça, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça Il va me donner des retours, il va me donner son avis, et je, vais le, je vais les prendre en considération. C'est arrivé par exemple sur des trailers de vidéos, des, des, des analyses de vidéos où globalement je sais ce que je vais dire, mais... Tout est prêt dans ma tête, mais euh, je vois avec lui s'il n'y a pas un, un axe que j'aurais pu oublier, euh, etc. Euh, et merci pour la question et pour le gentil message. Euh, je te souhaite une excellente année, plein de réussite pour tes projets, en bonne santé, prends soin de toi. Eh bien, c'est gentil. Merci. Je prends soin de moi d'ailleurs un peu plus, hein. ce qui fait qu'il y a un peu moins de live parfois, un peu moins de vidéos aussi parfois, mais euh, contrairement à la période HGC, je me prends un peu, je prends plus de temps pour moi. Euh, bonne année Malga, merci pour le taf abattu jusque là Merci beaucoup euh, bâton Frédéric Question pour la FAQ D'un point de vue leur narration, in-game et autres, as-tu constaté un avant et après Chris Metzen lors de son départ Ça d'ailleurs, c'est une vidéo que je compte faire aussi sur Chris Metzen Mais elle n'est pas... Euh... Il y a eu un moment où elle était chaude, chaude, chaude Parce que Chris Metzen venait de revenir Aujourd'hui j'ai l'impression que c'est passé un petit peu de mode Mais euh, je compte bien quand même faire une vidéo dessus Parce que Chris Metzen... Euh... Bah, je vois beaucoup de choses qui sont dites à son sujet et souvent des conneries. Donc euh, beaucoup d'idées reçues sur Chris Medzen. Euh, bah, soit en mode il est responsable de tous les mots, soit euh, c'est le sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc il va falloir apporter de la nuance à ce genre de propos évidemment. Parce que comme beaucoup de sujets, c'est plutôt généralement au milieu qu'il faut qu'il faille se tenir. Euh, donc euh, as-tu constaté un avant-après Medzen lors de son départ de Blizzard Pas trop. Pas trop. Voilà, pour résumer la vidéo, pas trop. <rire> « Quelle a été ta réaction en apprenant qu'il est revenu en tant que consultant il y a peu ?» bah, Je pense que j'ai répondu un petit peu, mais euh, euh, ce qui, je suis agréablement surpris par la nouvelle en elle-même. C'est cool que Medzen revienne, euh, revienne chez Blizzard, euh, même s'il n'était pas vraiment déjà parti puisqu'il con continue à bosser avec eux en consultant. Mais là, il revient vraiment de manière, euh, de manière volontaire. J'espère juste que ce n'est pas à cause d'un flop de son projet Ouroboros. J'espère que ce n'est pas ça qui est le motive à retourner chez Blizzard. Euh, et du projet Warship, Warship truc là, Warship euh, machin euh, mais ce qui m'a... ma réaction c'est plutôt ma réaction réaction en fait c'est vraiment en mode euh, dépité de lire beaucoup de bêtises sur Medzen donc, c'est pour ça que je compte te faire une vidéo dessus. Alors, salut gars, j'ai pas de questions particulières qui me viennent en tête, mais je vais juste profiter de ton attention sur les commentaires pour que tu me lises. Euh, tu as misé sur le mauvais cheval en choisissant HOTS, mais tu n'as jamais démérité un véritable merci du cœur pour toutes ces années. J'ai pas toujours été en accord avec tous tes points de vue, on a parfois débattu en commentaire, mais si aujourd'hui j'aime tant HOTS malgré sa mort, c'est grâce à toi. Tu as transmis l'amour de ce jeu, de cet univers, tu m'as appris à jouer, devenir actuellement un joueur plutôt bon malgré des débuts catastrophiques. Tu as animé mes soirées avec tes castes et tes connaissances, merci pour tout, et que le futur te sourisse. Merci Kioua! Alors! J'ai liké parce que c'est quand même un super message et autres, mais dedans il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Hein. Euh, j'ai le, mauvais, le misé sur le mauvais cheval, ça, ça donne l'impression que j'aurais pensé euh, à euh, Heroes que par, euh, pour le côté pécunier, alors que, on va pas se mentir, bien sûr, euh, je voulais essayer de, de pouvoir en vivre, mais euh, j'ai pas choisi Heroes juste pour le pognon ou quoi que ce soit. Sinon, j'aurais pas choisi Blizzard de toute façon. <rire> mais euh, globalement, en fait, c'est aussi parce que j'aime le jeu, hein, principalement. Euh, et. Euh, ta, ta, ta, ta, ta. Alors, les points de désaccord, j'avoue que je ne sais plus de mémoire ce qui a pu euh, se passer. Ce qui est très bien sur le téléphone, c'est qu'on peut avoir un historique de, des messages, pas tous, mais on peut revoir un historique de messages qui est très pratique pour répondre aux commentaires. Du coup, maintenant, j'utilise beaucoup le téléphone pour répondre aux commentaires. Euh, même si là, désolé, bah, comme ça, de tête, je ne vois pas forcément. Euh, <coughs> j'aime euh, Même si aujourd'hui j'aime tant Chotez malgré sa mort, euh, Heroes n'est pas mort. Hein. Les serveurs sont toujours là, vous pouvez y jouer, il y a encore beaucoup de joueurs sur le jeu, hein, donc euh, n'est pas mort. Voilà, je tiens toujours à le redire. Euh, il n'est pas, enfin, euh, jouez si vous aimez, jouez-y tout simplement. Il n'y a pas besoin. Pour, je ne comprends pas pourquoi euh, il faille attendre toujours euh, que si on n'en parle pas euh, dans le top tendance euh, de mon du, du top streamer, etc. Euh, ça veut dire que le jeu est mort. Il y a plein de jeux où on en entend pas parler, il y a beaucoup de joueurs. Notamment Diablo 3 hein, par exemple. Je pense à Diablo 3 mais il y a plein d'autres jeux hein, comme ça. Hein. Et euh, merci pour le reste du message. Hein, vraiment, euh, merci beaucoup. Ça fait très très plaisir. Et beaucoup de personnes, euh, bah, j'imagine, ont, ont liké pour le message positif. Donc merci beaucoup. Euh, continue à regarder un excellent contenu. C'est gentil. Merci pour les applaudissements. J'imagine ces applaudissements. Euh, continue de nous faire rêver. Bah, C'est très gentil. Toujours, euh, toujours très très gentil vos messages de soutien. Merci énormément. Je pense que les shorts sera une bonne idée parce que ça marche vraiment très bien. YouTube pousse à ça. Oui, l'algorithme de YouTube pousse à faire des shorts. Euh, c'est l'une des raisons pour laquelle je le fais. C'est pas en mode je veux faire ça juste pour avoir de la, de la visibilité ou autre. Mais c'est vrai que l'algorithme met vachement en avant les chaînes YouTube. Euh, moi, par, personnellement, je voulais vraiment penser à un concept en mode anecdote. Pour le moment, c'est pas le format que je préfère. Pour le moment parce que je voulais vraiment pas lancer ça en mode Ah salut vous savez Arthas en fait il a les yeux verts et pas bleus Ah allez salut au revoir Je voulais pas lancer comme ça les shorts comme ça Donc C'est pour ça que pour le moment je suis dans une thématique Warcraft 1 Mais je veux amener des anecdotes qui m'intéressent Qui ne sont pas forcément connues Des joueurs et utiliser ce, ce, ce format là Donc pour le moment Il y a un peu de contraintes dans ce que je suis en train de faire Pour le moment et encore euh, C'était surtout la première parce que maintenant là la deuxième euh, Si la troisième aussi avec Guldan Puisque je, pré je précise euh, Guldan globalement on fait vite fait son historique c'est pas trop ce que j'aime euh, mais celle qui arrive sur Gul'dan sera cool puisque je vais parler des des de rétroactivité de, rétro de redcon. enfin de redcon, de, de, de euh, non canonicité etc et les apparences de Gul'dan qui sont toujours très, très rigolotes et les artistes sera très souvent sur Gul'dan à côté de ça euh, par exemple c'est con mais le, le délire de la tour de karazan ça par exemple c'est un truc que j'aime bien j'aime bien en parler en live et je pense que beaucoup ne le savent pas l'idée que Carazan elle est en hauteur et en et en, et en, en profondeur mais on l'a jamais vu d'en haut donc forcément beaucoup de gens ne, ne, ne connaissent pas ce truc et ça c'est pour ça que je veux faire des shorts en fait euh, ce que je vais pas faire une vidéo sur oh, karazan, le, les, les enfin je trouve on pour, je pourrais mais Autant la faire en short pour le moment et ensuite on verra. Et euh, je pense pas qu'il faille un téléphone. Je vois beaucoup de vidéos monter dans les shorts, mais juste d'imposer un format. Bon, j'ai trouvé pour le moment mon truc. Et n'hésitez pas encore une fois. Je, je suis toujours dans le dans le début, donc je suis preneur à plein d'idées et autres. Là, sur la troisième format, pour vous montrer à quel point je suis en, en réflexion, j'ai enlevé ma tête pour la troisième vidéo. Et je pense que c'est bien mieux. Donc euh, n'hésitez pas à me dire, euh, bah, en fait je, là pour vous dire je suis enrhumé et tout, ce qui fait que si à un moment donné je me mute pour me moucher c'est normal, et ce qui fait que euh, j'ai l'impression d'avoir des lèvres énormes, j'ai l'impression que j'ai mis du rouge à lèvres et tout parce que je, je suis à moitié malade, irrité au niveau du nez et, de la, et des lèvres, et euh, du coup j'ai voulu virer ma tête parce que je, <rire> je me trouvais dégueulasse dessus, et, euh, et surtout en fait je perdais en... Je perdais des précieuses secondes, pour pas monter justement je, préparais et je perdais des précieuses secondes Donc euh, j'ai tout fait en, en une prise et je pense que c'est beaucoup plus agréable sans ma tête en fait Et pas parce que c'est pour la lecture hein, que c'est beaucoup plus agréable je euh, coup pour les shorts, euh, bonne année, merci Moi j'ai vraiment mis tes vidéos longues sur le lore histoire d'un héros C'est un très bon format, à la limite les deux c'est bien Mais surtout ne néglige pas les longues vidéos Très explicatives, complets, surtout divertissants, Continue bon boulot Alors merci beaucoup euh, Spicy ramion L'objectif n'est pas de remplacer les vidéos longues par les, les shorts, pas du tout. Et les shorts, on va pas se mentir, seront secondaires toujours. Le truc, c'est que les shorts me permettent... Euh, alors pour le moment, je prends un peu trop de temps à les faire, et encore ça me prend vraiment pas tant de temps que ça, mais ça me prend forcément un peu de temps sur des vidéos longues, mais ça me, ça me prend pas grand chose en vrai. C'est assez rapide à, à faire. Euh, le plus dur a été la première vidéo à monter, à enregistrer, etc. Parce que c'est pas du tout un exercice dans lequel je suis habitué euh, vraiment, de devoir en une minute euh, résumer plein de trucs, c'est pas facile. Mais maintenant, et dès que je vais être un peu plus rodé, je pourrais les, je pourrais les produire plus vite. En fait, le plus dur, même, c'est d'avoir une, une idée, en fait, euh, plus qu'autre qu chose. Euh, donc là-dessus, ça ira. Et j'ai hâte de voir ce qui arrive. Petite question sur Diablo 4, sais-tu s'il sera disponible sur Mac Il y a très peu de jeux Blizzard qui sont pas sur Mac. Après, peut-être qu'ils. Il me semble que oui. Je, je, je préfère pas te dire de bêtises, mais il me semble que oui. J'aurais acheté. mais visiblement, cela n'est pas très clair sur la net. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais euh, je suis pas sûr à 100%. Euh, c'est bien en perspective que je te souhaite. Très bonne. Merci beaucoup Guillaume. Sans gars, je te souhaite le meilleur pour cette année. Ma question pour la fac, comment as-tu rencontré vanessor As-tu d'autres passions du lore Warhammer et les mondes de Blizzard Alors, c'est une excellente question. Comment j'ai rencontré vanessor Eh bien, il était rédacteur... Moi, j'étais rédacteur Millennium pour les Guides Heroes of the Storm, mais lui était rédacteur Millennium pour une catégorie de d'articles qui étaient tout simplement les euh, concepts of the storm. C'est l'idée qu'en fait il anticipait euh, à quoi pouvait ressembler un futur perso d'Heroes à venir dans le jeu. On pense à ses mécaniques, euh, en partant du lore en fait, on pouvait défi Et en, en, gardant en se mettant d'un point de vue gameplay, on pouvait imaginer à quoi allait ressembler tel perso dans Heroes. Ce qui fait que... Bah, en fait on, était, on bossait pour le même portail, à savoir Heroes of the Storm, euh, et moi, ça m'a, ça m'a intéressé. J'ai regardé ça. Honnêtement, j'ai regardé ça au début avec un très mauvais oeil parce que je me suis dit euh, le problème dans ces cas-là, enfin, pour avoir vu ça sur lol, pour avoir vu ça sur smite, etc. Souvent, les gens sont tellement déconnectés de la réalité que souvent ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils se rendent pas compte que ce qu'ils disent est op euh, ou euh, infaisable dans un jeu ou quoi que ce soit. Et du coup, très souvent. T'es plus énervé quand tu finis la lecture qu'autre chose. Et euh, du coup, moi ces trucs-là, j'avoue, je suis arrivé un petit peu en me disant ça c'est probablement de la merde. Et j'ai regardé, et il y avait des trucs un peu comme ça parfois, mais globalement suis en mode putain le. Non non, ils pensent à l'équilibrage du jeu, ils pensent au fait que les devs ils ont pas des moyens infinis pour, pour les mécaniques, ils pensent à, à, à, la, à la santé, à la bonne santé du jeu et tout. Il y avait vraiment une idée de se mettre à la place des devs.. Euh, et pas juste euh, j'ai le pouvoir divin et je fais un truc à la place du dev, non c'était. Du coup j'ai trouvé ça intéressant. Je sais plus exactement comment on a échangé, je crois qu'il Je crois qu'il y a.. Je crois, qu a... Je sais... je crois que c'est. J'ai été le, le MP où lui, lui envoyer un message pour lui parler d'un truc en mode il y a tel perso faudrait que tu fasses. Enfin Je crois qu'il y avait un truc sur lequel. Soit c'est un truc sur lequel j'étais pas d'accord, soit c'est un truc j'ai dit bah tiens tel perso ça pourrait être bien. Et je crois que ce perso c'était Anna où, euh, bah, au final, ce qui est, là, Anna, ce qui est sorti, c'est à peu près ce que j'avais euh, évoqué, donc j'étais très content de la sortie d'Anna, d'ailleurs. Perso, super intéressant, Anna. Et euh, au final... D'ailleurs, l'œil de Russe, aujourd'hui, ressemble beaucoup plus à ce que j'avais prévu euh, <rire> à la base, à, parce que ouais, la sortie, c'était pas terrible, hein, l'œil de Russe. Et euh, au final, on a commencé il, est, il a commencé à venir sur mes lives, on a commencé à échanger. Pour la petite anecdote, au départ, on n'était vraiment pas du tout d'accord. Enfin on n'est pas du tout d'accord, on était très souvent en désaccord, on n'avait pas du tout la manière de voir les choses. Et euh... Mais toujours dans un respect de l'autre, dans le la respect de l'opinion de l'autre et autres. Euh... <coughs> du coup, il répondait à, il commentait énormément, vous pouvez retrouver des très vieilles vidéos de l'histoire d'un héros, euh, où il va poser des pavés en commentaire euh, dans de mes messages, et euh, du coup on avait pas mal de, de conversations comme ça. Et finalement bah j'ai commencé à on a sympathisé, je l'ai invité sur une soirée comme ça, par les Warcraft et tout, et puis on a commencé à en faire une deuxième, une troisième, une quatrième, et maintenant eh bien on a C'est ce... une amitié qui est vraiment très rigolote je trouve d'un point de vue de conception, qui est vraiment très bien et qui nous montre aussi que c'est ce que peut permettre internet et je trouve ça super. Euh, As-tu d'autres passions du lore en Warhammer et les mondes de Blizzard <coughs> euh, Oui le football <rire> Le football je sais que sur Youtube j'en ai pas... J'ai commenté l'euro... Je sais même plus lequel c'était... J'avais commenté l'euro... Euh... Ça avait bien marché, c'était un... un... C'était lequel C'était 2000... Euh... 2020 Mais Le truc c'est qu'avec le Covid ça avait été changé Donc on était plus sur le même truc Donc je crois que c'était en 2021 du coup Je, je sais plus si c'était 2000 ou 2021 2020 ou 2021. Et euh, mais j'adore le foot. J'adore vraiment beaucoup beaucoup le foot. J'ai fait du foot pendant très longtemps. Donc c'est une passion, même si j'ai pas trop le temps de tout suivre récemment. J'ai perdu un petit peu le film, mais euh, j'adore le foot, personnellement. Euh, en termes de jeux vidéo, bah, j'en ai parlé avec les autres jeux vidéo, Mass Effect, Zerzano, tout ça, tout ça. Heroic Fantasy, Science Fiction. Euh, J'aime beaucoup bah, regarder des séries de films bien sûr, des mangas aussi. Est-ce euh, que j'ai d'autres passions comme ça de tête <rire> Euh, Après dis disons que le lore je suis quelqu'un de très curieux Donc généralement quand j'aime un sujet J'ai envie de, de, de découvrir un petit peu plus Sur le sujet et autres Ce qui m'a fait perdre des journées sur Wikipédia parfois Mais euh, Ou d'autres sites Et du coup je suis quelqu'un de très curieux Donc je m'intéresse très facilement à plein de choses hum, Alors vos de perspective, encore une fois J'aurais bien une question as tu besoin d'aide de la part de la communauté pour des vidéos de recherche ou autres C'est quelque chose qu'on m'a rarement euh, de, évoqué Et... Euh, bah je sais pas trop quoi répondre parce qu'en soi bah pourquoi pas Maintenant euh, je sais je sais pas, ça dépend parce que le problème aussi c'est que faut du temps pour trier aussi ce qu'on m'envoie. Donc c'est du c'est du temps qui est pas prévu à la base et qui doit être dégagé, ça faut que j'en ai conscience. Mais en soi euh, vous savez là en ce moment sur Twitch, il y a eu pas mal de réflexions, euh, je suis assez content avec le départ le début de Dragonflight, on a eu pas mal de réflexions sur tiens tel sujet. Par exemple la vidéo de Sabellian c'est plutôt des viewers qui me l'ont suggéré, en mode, bah, tiens, Sabéliane, Sabellian... Enfin, ils m'ont beaucoup posé de questions sur Sabellian, et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je fasse une vidéo dessus, tout le monde me pose des questions sur Sabéliane. Euh, et du coup, il y a eu ce travail de, de tennis, on va dire, de ping-pong, d'échange d'idées, qui euh, bah, fait naître de beaux projets, je trouve. Donc ça, c'est le premier moyen pour contribuer, bah, c'est d'être là sur les lives et qu'on discute ensemble de manière, autre, manière intelligente et, et humaine, j'ai envie de dire. Euh, après... Ah, si vous trouvez des artworks intéressants etc ouais euh, ouais ouais ouais ouais pourquoi pas me les, les envoyer sur le discord euh, warcraft tout ça tout ça en disant ah bah, regardez cet artwork je le trouve superbe euh, Essayez de mettre toujours aussi le, le lien de l'auteur si possible des fois on trouve pas le de, de lien de l'auteur ou autre mais c'est toujours toujours important et euh, bon, la question pour le lord of warhammer j'en ai parlé avant et euh, les recherches ou autre bah pff, après ça dépend, ça dépend vachement, pour ce qui est un peu les, les scripts comme Eva, le fait, comme Eva peut faire, je ne suis pas allergique maintenant, euh, globalement ce qui peut être dit dans le script n'est pas forcément l'angle que j'ai prévu, le, la manière de raconter euh, n'est pas du tout mon avis euh, ou autre, donc euh, je ne me suis jamais vraiment penché sur le sujet parce qu'on ne m'a jamais vraiment proposé, <rire> euh, donc pour... Ouais, bon, ouais, ouais, mais je, je sais, là, comme ça, je sais pas trop. J'avoue que j'ai été pris au dépourvu. <rire> mais merci en tout cas. Merci beaucoup pour, merci pour ton contenu. Merci à toi. Merci du gentil message. Alors, va, Samuel Lugal, encore une fois, merci pour tout le boulot sur ta chaîne. Euh, là, on a. Euh, non, non encore cela, je les ai encore vus. Euh, que dire, Ce que j'allais dire, est-ce qu'on attaque. Euh, parce que je les vois vite fait. J'avais dit que je, dis, je pas regardé. Je les vois vite fait. Vous allez me dire, menteur, alors que j'ai liké tout. Mais je les, je les vois vite fait. Et je mettais ça en mode vue, évidemment. Mais je les avais pas vraiment lus en détail. Euh, même si tu as un peu répondu, tu demandes, tu, euh, te demandes-tu parfois si investissement et temps en énergie sur HTS va encore le coup Sortir des vidéos, des guides, etc. si tu travailles, étant ton métier, est vraiment rentable Beaucoup de créateurs de contenu semblent ces derniers temps avoir des problèmes en termes de temps investi autour. T'inscris-tu dans cette lignée Oui Totalement Par exemple, pour vous donner une idée, YouTube me consacre énormément de temps, alors que je ne gagne que dalle sur YouTube. Je vais la jouer totalement transparente. Euh, hop on va prendre la vidéo de généalogie complète sur les dragons. 6000 vues, c'est la vidéo qui a le plus marché récemment. Ok On va aller dans modifier la vidéo. Et je vais vous montrer combien je gagne sur... Euh, mince, c'est dans analyse. Voilà, j'ai gagné 13,42€. 13,42€ sur cette vidéo. En vrai c'est énorme, hein. je pensais avoir moins d'ailleurs. Euh, Dites-vous que ça c'est une, une euh, source brute, hein, avant impôts etc., etc. Et là vous dites bah ouais mais si tu fais plein de vidéos comme ça en vrai ça va. Non ça va pas déjà vu le temps investi ça va pas. Mais euh, je suis même là, agréablement surpris parce que c'est pas le cas. J'avais regardé une des vidéos qui avait beaucoup, qui avait beaucoup fonctionné j'avais gagné 5 euros. Euh, dessus et pour, pour vous dire en fait genre euh, c'est pas du tout rentable youtube je gagne pas d'argent avec youtube hein. je gagne vraiment pas pas, pas, pas, pas du tout d'argent avec youtube et déjà sur twitch ce qui me finance c'est twitch avec euh, bah, les, les abonnés euh, j'ai pas de compte tipeee etc peut-être que si vraiment c'est la merde un, un jour je le mettrai en place mais euh, non j'ai pas de, de, de trucs de YouTube ou machin pour youtube donc euh, youtube alors enfin n'est pas du tout rentable pour moi mais vraiment pas du tout du tout déjà twitch je me plains pas, hein, je vis de ma passion et tout, c'est génial. Mais quand tu vois le, quand tu, en fait, c'est un truc où souvent beaucoup de gens se disent ouais, franchement, c'est la, la, la vie facile, streamer, tout ça, tout ça. Je, je l'entends pas tant que ça, mais je, ça peut m'arriver. En fait, il y a un truc pour toujours remettre en perspective, c'est montant horaire. Combien de temps tu travailles, combien d'euros de, de, tu, enfin tu, combien d'euros tu gagnes à l'heure. J'avais fait ce calcul une fois, je ne l'ai plus refait parce que ça me faisait très mal au cœur. C'est mon père qui s'en occupe pour moi et toujours me rappeler que je gagne pas grand chose. <rire> euh, et il a raison. Un montant horaire, c'est une catastrophe. Hein. C et encore, dites-vous que je calculais que pour Twitch. <rire> Mettez ensuite YouTube. Parce que streamer... Alors pourquoi je fais du YouTube Déjà parce que ça me passionne, ça me permet aussi d'éviter de, de, de devoir répéter tout le temps sur Twitch aussi. Ça me permet d'avoir une sorte de, de chaîne support avec YouTube. Euh, autre point, ça me permet bien sûr d'avoir une sorte de vitrine aussi pour vous, pour vous inciter à venir sur les live Twitch. Mais euh, Donc ça marche en fait en termes de publicité. Mais globalement, c'est pas du tout rentable. Le temps investi, retour, bah j'en ai parlé un petit peu avant. Ça dépend, même si en fait c'est un truc, c'est une donnée que tu as forcément en tête. On peut pas dire oui, j'en je, ai rien à foutre des vues. C'est pas vrai. C'est juste qu'après, c'est pas forcément ta priorité, les vues. Moi, personnellement, ce n'est pas ma priorité, les vues. Maintenant, bien sûr, euh, quand tu passes 30 heures sur, sur une vidéo, tu as envie qu'elle fonctionne, en fait. C'est juste... Tu es, tu es quand même concentré un peu là-dessus. Donc, j'ai envie que ça marche. J'ai envie que ça marche. Maintenant, est-ce que ça marche Est-ce que... Il euh, y, y a des vidéos, encore une fois, je sais qu'elles vont pas marcher. Par exemple, la vidéo sur les chaînes de Ralar, euh, que je vous conseille d'aller voir, hein, trop bien. <rire> les, enfin, pas trop bien la vidéo, trop bien le sujet des de là. Après, c'est à vous de vous faire votre opinion sur la vidéo que j'ai pu faire. Mais euh, je savais très bien qu'elle ne marcherait pas. Il y a plein de vidéos, je sais qu'elle ne marche pas. Mais ce euh, c'est pas grave, parce que c'est aussi pour le coup de la passion de, des sujets qui m'intéressent, sur lesquels j'ai passé un bon moment à préparer. World of Draenor, par exemple, elle, c'est pas forcément le sujet le plus intéressant. Et là, je le, je le mange vraiment plus comme un devoir. <rire> um... Alors pour ce qui est rose pour ce qui est vraiment d'E-Rose, j'avoue que des fois c'est extrêmement euh, démotivant, même si là récemment j'ai repris un peu de motivation, mais euh, l'année 2022 a été très démotivante pour moi, euh, pour Heroes. parce que je prenais parfois des petits tacles, pas méchants, hein, mais euh, sans vouloir, bah ça peut blesser ou autre, en mode bah tu fais plus rose, machin tu fais plus d'Heroes. alors que je faisais du rose mais c'est pas parce que je suis pas là le moment où vous avez, ça y est là 20h30, j'ai envie de regarder du Heroes. Mince, Malga ne regarde pas du Heroes. Ça veut dire que, je ne fais pas du, euh, que Malga ne fait pas du Heroes. Donc, Malga ne fait plus de Heroes. Ça marche pas comme ça. Genre, euh, si j'ai fait euh, 7 heures de live hier sur du Heroes, mais que j'en ai pas fait le jour où tu as envie de regarder du Heroes, vous pouvez pas me dire ah, bah, Tu fais plus d'Heroes. Ah, les loulous. Et euh, pareil, il y a des moments où tu te fais chier à faire des, des vidéos, notamment de guides, et les guides Heroes ne fonctionnent plus. le Enfin, ne. ne... C'est extrêmement démotivant, ça a été la vidéo d'Anamora, je pense, vraiment extrêmement démotivant. On m'a tanné pendant des années pour sortir euh, une vidéo sur, euh, sur les cartes. Et euh, je sors cette vidéo sur la carte Anamora, que personne ne sait jouer correctement, hein, globalement. Je dis personne, bon peut-être que vous ne le faites pas. Mais globalement, c'est impressionnant le nombre de mecs qui comprennent rien comment, de cette carte. Et, euh, alors que c'est probablement la carte la plus facile à jouer. Et au final, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé par celle-là. Et euh, bah elle n'a pas marché, quoi en termes de vue. Elle n'a pas marché du tout. Je considère que c'est un échec. Hein. Donc, euh, c'est extrêmement démotivant. Donc euh, ça, ça dépend. Ça dépend, en fait, euh, pour ce qui est d'Heroes, ça dépend du moment et du temps. C'est sûr que je pense que ça s'est vu que je fais moins de vidéos sur YouTube sur Heroes. Mais... Euh, à une époque, je pense que la plus grande force de la chaîne a été le fait de proposer plein de variétés de contenu. Aujourd'hui, j'ai l'impression parfois que c'est euh, devenu un boulet. Puisque... Euh, les vidéos de lore fonctionnent moins parce qu'il y a aussi des vidéos d'Heroes à côté, mais les vidéos d'Heroes marchent moins parce qu'il y a du lore à côté. Alors qu'à une époque, c'était la force de connexion. Et aujourd'hui, l'algorithme fait que si tu te focalises pas sur un sujet, bah la dispersion est problématique. Pour le moment, j'ai pas prévu de changer ça. Il euh, y a eu une, un moment dans l'année 2022 où je me suis dit peut-être que je vais arrêter les vidéos Heroes sur la chaîne. D'un autre côté, je suis en mode. Je me suis quand même construit sur quand même beaucoup de vidéos heroes même si les vidéos de l'or sont là depuis le début de la chaîne aussi mais euh, là je l'ai balayé de, de l'esprit euh, tant que je continue à prendre du plaisir sur heroes et tant que je là, là je, suis, je suis motivé aussi pour refaire des guides donc euh, c'est pas le cas et euh, je, me, je pars, je pars d'une autre, autre principe c'est j'ai toujours en fait genre 2000 personnes régulières qui regardent les guides heroes et au lieu de me dire bah avant je faisais 5 6000 Maintenant, je vois qu'à chaque vidéo que il y a 2000 minimum personnes qui regardent. Même si c'est pas beaucoup par rapport à d'autres vidéos de guides, tu as ces 2000 personnes qui sont là toujours, toujours, toujours. Et du coup, euh, bah, je vais faire ces guides pour ces 2000 personnes qui sont là toujours, toujours. <rire> voilà, tout simplement. Euh, c'est comme ça que j'ai changé ma manière d'aborder euh, ce que je prenais dans la tête comme ça, en fait, on va dire. Euh, de regarder tes lives sur les MMO, notamment Swoater ou. Ah, je vois une petite, euh, je vois un petit message subliminal. <rire> non, tu vas faire plus de gaming en dehors des jeux Blizzard. Ah, je vois une deuxième image subliminale. Merci encore pour toutes ces publicités pédagogiques. Je te souhaite une année 2003, pleine de bonheur. Merci Toraka, Alors comme ça, tu veux jouer je joue à mmh. <rire> Alors attends, regarde. Je vais boire euh, comme ça. Euh, tard, j'ai prévu d'y rejouer Mais je sais pas quand en fait C'est juste ça le truc je, je... Il y a des moments je le fais un petit peu en impro En, en fonction de ce que j'ai envie Là j'ai rejoué à Blood Bowl en live Parce qu'en ce moment je kiffe Blood Bowl Et ça n'a rien à voir avec Blood Bowl 3 ou autre Je kiffe rejouer à Blood Bowl et je me fais plaisir Jusqu'à ce que euh, bah, ça me saoule un peu Que j'affronte le KO au qu Et qu'il me couche toute mon, mon équipe euh, Qui tue toute mon équipe Là peut-être que j'arrêterai je, je, avant de reprendre plus tard <rire> Mais Swator euh, j'y rejouerai c'est sûr Quand je sais pas que ce est trop bien. Merci pour la vidéo et pour ton travail pendant 2022. Merci Yao. Je pense que je ne regarderai pas les vidéos sur les cinématiques Dragonflight. Euh, je pense que je ne regarderai pas les vidéos sur les Dragonflight. Je pense le faire. C'est bizarre cette phrase. Je pense que je ne regarderai pas les vidéos sur les scématiques Dragonflight. Je pense le faire. Il y a eu un raté. Je ne sais pas dans quelle phrase. J'imagine que je vais prendre le je pense le faire. Euh, C'était je n'ai pas regardé. Je pense que je n'ai pas regardé les vidéos sur les scématiques Dragonflight. Je pense le faire. Je pense que ça doit être ça. <rire> Euh, pour le coup, il y a. Les spoilers sont indiqués, donc il euh, n'y a pas de risque de se faire spoiler normalement. Euh, sauf si je me trompe, mais peut-être Sindragosa, la vidéo sur Sindragosa. Et encore, ouais, on va voir le spoiler. Mais. Euh... Bah, on f... du coup, je ne sais pas trop comment réagir. <rire> on, va, on, va, on va changer parce que je ne suis pas sûr du sens de la phrase finalement. Euh, Mega bonne année également, il me tarde la vidéo long format de Wood. Euh, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère être... Euh, j'espère qu'on arrivera. C'est pas facile de résumer une extension où on a passé des centaines d'heures, parce que là c'est vraiment en centaines d'heures minimum. Ce qui est bien aussi avec les VOD qui seront sur la chaîne d'Eva, c'est que ça nous permet d'avoir... de quantifier le nombre d'heures de et l'or. Ça ne représente qu'une partie du travail de fait sur l'extension, mais ça nous permet d'avoir une idée même pour nous et même pour vous. De, euh, du, de la quantité de travail Et on est sur du, du minimum de centaines d'heures Et du coup c'est pas facile Parce que je sais que quand une vidéo sort comme ça D'extension entre 2 et 4 heures On se dit euh, putain elle est longue Vous imaginez la, le, Comment on a condensé tout ça Et euh, wood il y a des choses à dire hein. beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de choses à dire Et pas beaucoup de choses positives à dire hein. Donc, et en fait le truc c'est qu'on pourrait dire Bah c'est juste de la merde, ça va vite, boum, c'est bon, c'est dit Non, on doit montrer à quel point c'est de la merde Pourquoi c'est de la merde aussi Parce que il ne suffit pas juste de dire c'est de la merde Il faut argumenter Et il faut nuancer aussi Il faut essayer de comprendre, se mettre à la place des devs, etc Parce que tout n'est pas si simple Et pour Wood Ce qui est rigolo, c'est que tout n'est pas si simple Mais tout est de la merde, globalement Du début à la fin, c'est une catastrophe Et même en se mettant à la place des devs, c'est une catastrophe Donc, il y a beaucoup de choses à dire et euh, j'ai même peur que en résumant la wood, peut-être que ça donne l'impression qu'en vrai ça va, c'était pas si mal non, non, c'est mauvais perso, <rire> euh, lorsque je parle à des amis qui sont pas des affinités de l'univers de Minecraft mais qui sont intéressés par découvrir du lore, je leur recommande ta chaîne directe, continue comme ça merci beaucoup Kevin et sache, euh, sachez que ça a l'air anodin comme ça mais c'est super important, le bouche à oreille c'est... On pourrait se dire qu'aujourd'hui avec la technologie, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, tout ça, tout ça, le bouche à oreille sert à rien. Le bouche à oreille, c'est euh, même dans le cinéma, aujourd'hui, c'est le plus important presque, hein, le bouche à oreille. Donc euh, c'est vieux comme le monde et pourtant c'est toujours aussi important. Donc oui, le bouche à oreille, les likes, le partage, etc. C'est pas juste en mode, c'est super important. Donc euh, merci à vous, euh, merci à vous de le faire, c'est très gentil. Un très bonne année à une très bonne année à toi, c'est une excellente idée les shorts, tu peux aussi mettre, les mettre sur TikTok. Oui d'ailleurs, il faut... faut que je me penche sur TikTok. <rire> je, vais, je vais probablement les mettre sur TikTok, mais euh, j'avoue que je... je, je, en fait, je... disons qu'il faut que je m'y penche sérieusement parce que pour le moment j'ai un peu la flemme, parce que je connais pas trop le support, je sais pas exactement comment ça marche, tout ça. Il faut, faut que je me penche dessus. On va dire. Euh, question par la fac comment tu vas toi le moral la santé les amis la famille sans rentrer dans les détails évidemment bah, c'est une très bonne question comment je vais moi euh, le moral bah, ça fluctue des fois on est plus motivé des fois on est très motivé ça, ça dépend en ce moment je pense que ça se voit que je suis motivé euh, je fais beaucoup de vidéos euh, 2022 il y a eu des phases avec beaucoup moins de vidéos <rire> euh, après l'été c'est généralement ce qui fait tellement chaud que c'est compliqué de trouver de la productivité parce que comme c'est de la comme je fais de la capture en une, mais même, même pour du montage c'est toujours quand même compliqué je vois d'autres créateurs de contenu c'est quand même aussi compliqué pour eux mais quand tu es sous canicule et tout et qu'il fait supra chaud euh, sachant que j'habite dans le sud donc il fait encore plus chaud et ben pour une seule prise ça peut être très technique quand, quand, quand mon travail c'est de bosser en une seule prise bah ma méthodologie de travail c'est une seule prise donc il faut que je sois en forme du début à la fin pas simple, pas simple, pas simple, pas simple. On se rend peut-être pas toujours compte comme ça mais euh, c'est euh, pour certaines vidéos, c'est un tour de force hein. Genre euh, la vidéo de Brodoir, je crois, sur StarCraft qui est l'une des plus longues de la chaîne, les 9 heures, bien sûr, les 9 h maintenant aujourd'hui, c'est les 9 heures de, de, de Shadowlands, les 9 heures de Shadowlands. Euh, alors on n'a pas fait 9 heures, on a fait 5 et 3 heures mais euh, donc c'est 5 heures globalement surtout. Ouh, oh la vache. Et encore c'est à deux <rire> La vidéo sur map aussi <rire> Très très fier bien sûr par contre Quand t'as réussi du début à la fin à rester dedans euh, Alors la santé, le moral Les amis, la famille Alors Depuis qu'il n'y a plus les HGC etc la, le, le deuil des HGC De fin 2018 donc 2019 L'année 2019 a été pour moi une, une année euh, Beaucoup de remise en question Beaucoup de pleurs <rire> Beaucoup de... Euh, franchement La fin des HGC pour moi et je sais que ça a l'air j'ai perdu aussi des proches, etc., et ça donne l'impression que je minimise euh, la perte d'un être cher et autres, mais je l'ai vraiment senti comme un deuil, euh, comme si j'ai perdu quelqu'un, vraiment, euh, la fin des HGC. Par rapport à mon travail, etc., j'ai vraiment eu l'impression d'avoir perdu quelqu'un, alors que, bah non, enfin si, mon travail, <rire> si, mon, mon salaire pour le coup, mais euh, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir perdu quelqu'un de très important pour moi, c'était vraiment euh, très très très particulier. Et c'est aussi le moment où tu te remets en, tu, re... tu te poses des questions et tu te tu te dis putain mais vous rendez enfin même aujourd'hui je suis en mode quand vous savez c'est la... la mode tous les créateurs de contenu à la fin de l'année ils font un récap de tout ce qu'ils ont fait dans l'année tout ce qui tout ce qu'ils ont travaillé et euh, j'ai fait ça je sais plus en 2020 ou 2021 et j'ai revu les années HSC et j'étais en mode mais comment comment je tenais ce rythme c'est impossible impossible HGC Corée 10h 16h enfin 11h 16h ou 10h 15h vendredi samedi dimanche AGCU 18h 23h voire minuit vendredi samedi dimanche AGC Chine lundi mardi mercredi 10h 16h Open division lundi soir mardi soir 19h je sais plus c'était 20h minuit ou 19h 23h mais bon c'est un truc comme ça euh, plus les vidéos de lore, les histoires d'un héros, Starcraft, Diablo, Warcraft, et à l'époque je faisais Overwatch Aujourd'hui je sais plus comment je faisais, ça, je faisais pour faire ça, hein. c'est impossible hein. Aujourd'hui j'ai besoin de plus de temps de, de, de récupération, je me suis pris du temps de récupération aussi Je me suis forcé euh, à me dire, bon là j'arrive en retard euh, À une époque j'arrivais très peu en retard en live, bon il y a toujours eu des petits retards bien sûr mais c'était vraiment très important pour moi d'arriver à l'heure, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, ça donne l'impression que je suis négligent et que j'en ai rien à foutre. C'est pas le cas. C'est juste que ça me fait toujours chier, mais je me dis, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris avec les HGC, c'est que tout ça pour ça, à la fin, bah, il faut quand même que je garde du temps pour moi. Euh, ça m'a forcé à compartimenter un peu les choses. Et euh, du coup, bah, si j'annule un live parce que bah, je reste avec ma famille, eh bah, bien tant pis, c est, c est, je sais, c'est chiant pour ceux qui voulaient. Il y a les VOD, il y a YouTube, il y a des milliers de vidéos sur le YouTube. Vous pouvez potentiellement en voir d'autres en attendant, etc. Si vraiment vous vouliez voir mon contenu, euh, je, alors ça n'empêche qu'il faut que je fasse toujours des des milliers d'heures pour euh, pour avoir, Enfin, faut, faut toujours que je passe énormément à côté, bien sûr, mais quand même prendre un petit peu de prendre un peu plus de temps pour moi. Donc là-dessus, ça va. Euh, les, la santé, bah, il faut que je trouve quand même du temps aussi pour faire du sport. <rire> euh, les amis, la famille, bah, j'ai plus l'occasion de les voir, donc euh, c'est très plaisant, très très plaisant euh, là-dessus. même si les amis, bah, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y en a qui sont encore sur tour, d'autres qui sont ailleurs, etc. pour les voir. les amis, c'est peut-être un peu plus délicat de les voir, donc c'est aussi pour ça que des fois, je suis plus en mode, euh, bon là, il y a un événement, même si, par exemple, la ZILAN je la fais parce que c'est l'occasion de voir aussi des potes, parce que euh, financièrement parlant, c'est un gouffre, hein, mais euh, c'est l'occasion de voir des potes etc donc je me force aussi, euh, bon je me force pas parce que c'est un plaisir mais je me pose pas de questions en fait sur ce genre d'event. Je me pose pas de questions et on y va. On y va, c'est l'occasion de se voir dans l'année, sinon on se voit pas. Euh, des fois il faut il faut sauter euh, avant de réfléchir. Comme une glissade de TC. <rire> bon, non mais il faut réfléchir aussi. Euh, Salut les nations, du 2. D'une carte HD de extrêmement demandée et elle bite soit les gens en troll, soit les entendaient trop, ont été déçus. Je pense aussi qu'il y a eu une perte de joueurs. Il y a des joueurs qui le voulaient et aujourd'hui ils jouent plus Heroes. Hein. Faut, faut, faut, faut, faut le reconnaître. Bonjour Anthony, ta promesse est force et honneur. J'ai hâte de voir ta vidéo sur Lilith. Merci beaucoup Quentin. HTS, tu as des DB3. Je voulais savoir si tu allais faire une ou plusieurs vidéos top 10 sur HTS, genre top 10 des meilleurs ultimes du jeu. Euh, avec les, le live event qui a lieu maintenant chaque année, dans des. Euh, dans des, euh, On a fait des tops comme ça avec par exemple les tops, euh, la tier list waifu, tout ça, tout ça. D'ailleurs, je préfère les tier list au top. Parce que tier list euh, c'est plus rigolo, enfin on peut un peu plus apporter d'analyse, euh, mais en vrai les tops top des fois ça peut être sympa. Euh, donc est-ce que je ferai ce genre de choses pas de manière euh, pas de manière vraiment en mode, enfin euh, je, je le mets en donation goal d'événements de, de, de, caritatifs comme ça, c'est rigolo, oui donc oui pour probablement d'autres comme ça ouais. Je sais que les meilleurs ultimes, on me l'attend depuis très longtemps. Et pas facile. Hein. Les pires ultimes, c'est plus facile à faire que les meilleurs ultimes. Hein. Euh, merci pour tout. <rire> merci à toi. Encore bonne année, en tant que joueur nain chevronné et connaissant ton amour pour la race, j'attends que tu rassembles autour de toi, que tu prennes enfin ton destin en main en cette année 2023 et que tu crées la CGN, Confédération Générale des Nains. On va leur montrer. Malgré en mon recul. Euh, après, j'adore les nains. C'est pas ma race préférée, hein, euh, mais j'adore les nains et ce qui me fait aussi encore plus aimer les nains c'est leur désamour <rire> c'est vrai mais j'ai tendance à vouloir défendre un peu des des, des, des, des, des fois un peu la veuve et l'orphelin on va dire et euh, c'est pour ça mais euh, non non. après j'adore les nains hein, bien sûr mais c'est pas forcément ma race préférée c'est juste une race qui mérite beaucoup d'amour ça c'est sûr et merci maintenant la confédération générale des nains je, je ne sais pas <rire> euh, alors salut avant petite question je te à te remercier d'accompagner mais long. Session de peinture d'Eldar de très bon choix. Eldarto, très très bon choix. Avec tout le boulot sur le lore que tu peux produire. Je chaîne principalement pour le lore et peu importe la licence, et sauf avant de ma part, tu ne parles de Warhammer dans tes projets, d'où ma question. Quid de tes vidéos Warhammer en 2023 On rêve de 40 000 un jour. Alors, comme je disais, bon, Warhammer, j'ai déjà répondu, mais 40 000, il euh, y a une vidéo d'univers comme celle que j'avais faite pour Warhammer Fantasy qui arrive. Age of Sigmar, pour le coup, ça ne m'intéresse pas. Pour le moment, peut-être qu'un jour ça m'intéressera, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Et pas en mode, c'est de la merde, n'aimez pas ça, hein. vous aimez ce que vous voulez. C'est juste que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma cam en fait. Euh, et du coup, bah, voilà. après pour le reste de Warhammer, je pense y avoir répondu. Si je devais faire des vidéos, ce serait plus Warhammer Fantasy que Warhammer 40 000 je pense. Oui, moi je suis toujours, à... j'attaque toujours les... Tout à l'heure on me disait que j'avais misé sur le mauvais cheval. Euh, je vais miser encore sur le mauvais cheval. Alors que je préfère, à la base, je préférais 40 000 à Fantasy. Mais avec maintenant la mort, enfin la mort pour le coup vraiment la fin de Fantasy. Et, euh, et la trajectoire de 40 000, je préférerais bosser sur du Fantasy. Voilà. Euh, trajectoire de 40 000, là, normalement, vous dites, mais quelle question. Ah, j'ai du mal. Le, le remplacement des Space Marines par euh, les euh, primali, Primaris, primaris c'est ça Les Super Uber Space Marines, j'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. J'avais adoré Space Marine 1, le jeu vidéo, par exemple. Là, le 2, bah, ça va être des Primaris qui remplacent des Space Marines. Encore une fois, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai un peu l'impression, pour vous donner une idée, de... J'ai l'impression de prendre à la fois le redcon peau marron peau verte des orques, euh, les redcon sur le fléau de Wotelka et euh, le, le changement de localisation des noms français, enfin des noms anglais, des noms VO, pardon, de version originale, transformé en VF, un peu en mode pique-nique douille, c'est toi l'andouille. J'ai un peu l'impression de prendre tout ça d'un coup dans Warhammer 4000 40 avec les primaris. Euh, machin qui sort de nulle part, euh, Belisarius Cole, euh, qui fait venir les Primaris, euh, qui sont des Super Space Marines, oui ça s'appelle euh, la Garde de l'Empereur euh, en fait ça euh, Ouais mais là en fait c'est d'autres et ils ont pas d'anomalie génétique, bah, c'est pas intéressant les, les Space Marines c'est justement leur anomalie génétique qui les rendent intéressants Ouais bah finalement en fait il y a quand même des anomalies génétiques parce que les joueurs ils gueulent euh, et en fait bah, c'est juste des Super Space Marines mais en plus, ça, ça casse toute la dynamique avec le chaos. Enfin, le principe, c'est qu'il y a une espèce d'équivalence et tout. Donc, c'est-à-dire que les Space Marines du chaos maintenant, c'est de la merde à côté des primaristes. Euh, ouais, ben, on va sortir les primarques euh, noires et tout. J'ai beaucoup de mal avec euh, le, le, la direction de 40 000. Hein, personnellement, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Mais bon, je dis pas que tout est nul, hein, mais j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Euh, alors, oula, beaucoup de questions. Euh, et donc, on attaque... Ah non, je... oui, on attaque des, des vidéos que je Enfin, des, des messages que je n'ai pas vus. Euh... Hop Alors Bonne année, petite question pour la F... Ah oui, non, que j'ai pas lu celle-là, c'est vrai que je l'ai mis euh, Tout d'abord, très bonne année 2023, et merci pour toutes tes vidéos et streams que je suis depuis plusieurs années maintenant. Pour la F, à quand plus d'options pour dépenser et pour une chaîne Twitch. Faut que je bosse dessus, ça faisait partie de The Nation Goal, donc faut que je bosse dessus activement, et je pense que je ferai ça en live, comme ça, bah... On fera ça ensemble vu que ça vous concerne en premier lieu. Un petit récap sur les donation goals de tes différents events. Qu'est-ce qui reste sur la liste Tu fais point d'exclamation donation goal ou point d'exclamation e-live Normalement sur la chaîne Twitch, tu as le tu as les, les tu as tous les donation goals en cours. Est-ce que tu vas toucher au vrai jeu J'y ai touché. J'y ai touché un petit peu, est-ce que j'y retoucherai probablement mais plus en mode fun qu'autre chose. Penser tu refaire des streams VOD avec des streamers lol comme Gob Oui euh, un... En fait ça s'est arrêté parce qu'on ne pouvait pas sur deux semaines et ensuite on a un peu perdu le truc mais je compte, enfin lui même me demande d'en refaire, donc euh, on va en refaire, on va en refaire, oui oui. Stefan à regarder, ils peuvent faire l'inverse avec toi qui va jouer sur lol. Euh, moins chaud. Moins chaud jouer lol mais Moins moins chaud de jouer lol. Mais pourquoi pas en vrai, pourquoi pas Faut je dis pas non non plus, c'est juste que. Moins chaud. <rire> Euh, du 40K un moi bon, ouais, j'ai déjà répondu. Euh, D'autres idées de jeux divers et variés, euh, de jeux à jouer sur Twitch. Euh, ouais, j'en ai, j'en ai. Bah là, j'ai rejoué à Blood Bowl récemment. Il euh, j'ai eu Chaos, j'ai eu Chaos Gate là, non, pas Chaos Gate, j'oublie le nom aussi euh, de 40000 mille. Je l'ai eu gratos, donc je compte y jouer. Il y a plein de, il plein de jeux. En vrai, des fois, c'est juste, j'ai pas le temps. J'ai envie de jouer à plein de jeux et j'ai pas le temps. Finir Mass Effect, tout ça, tout ça en live. Il pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Mmh. De, euh, du coup, mais après là, comme ça de tête, je sais pas trop. Euh, vous, vous me prenez à froid, monsieur Vanadé. <rire> euh, petite question va est-ce qu'on verra le retour des tournois sub Oui, je voulais en faire un en février, mais euh, finalement là on est déjà fin février donc probablement en, en mars. Mais euh, oui, je compte en faire. Je compte en faire. C'est juste que pas à chaque mois. L'ambition était de le faire chaque mois et c'était compliqué. C'était compliqué de faire ça chaque mois. Mmh. Si tu devais choisir un roman Warcraft, un Starcraft et autres Diablo ce serait lesquels Alors d'ailleurs je pense que ça serait un donation goal du live de 2023 De faire une tier liste des romans Warcraft Alors Starcraft Diablo je ne les ai pas tous lus Donc c'est pas. Mais Warcraft je ne les ai pas non plus tous lus mais je sais à peu près ce qu'il en est Et je peux le faire Maintenant Starcraft Diablo pour le coup il m'en manque, euh... manque quand même Bon après je ne vais pas me répéter mais Warcraft un peu aussi Mais bon, Warcraft pour le coup je sais ce qu'ils qu disent ce qui n'est pas forcément le cas de tous les livres, Starcraft et Diablo. Tu as le droit de tricher bien entendu. Warcraft, un roman Warcraft. Je peux tricher du coup Guerre des Anciens, si je note les trois. Mais euh, je vais tricher même très fort. Je vais te dire Jour du dragon, garde des anciens et euh, Les chefs de la rébellion. Ce sont les trois grands euh, romans de Warcraft que je trouve exceptionnels. Ça donne vraiment l'impression que c'était mieux avant alors que c'est pas le cas. Il y a des très bons romans Warcraft qui sont sortis récemment, notamment j'adore euh, j'ai adoré Before the Storm comme roman. Euh, qui pour moi est l'un des meilleurs aussi de la série Warcraft. Mais euh, c'est vrai que putain... Euh, bah ne pas avoir les points gameplay en mode euh, salut, euh, oh là là, euh, euh, je, suis un magicien de, je suis un magicien, donc je fais des blizzards, et le blizzard, bah il a 16 secondes de CD, et du coup il a 16 secondes de CD aussi dans le bouquin, et à l'auberge ils vendent du machin, donc j'achète ça, oh là là, <rire> euh, bah, c'est con mais quand tu... Focalise plus sur l'histoire et pas sur le gameplay alors que tu es dans un livre donc ça n'a aucun sens de dire gameplay euh... Bah c'est mieux en fait, instantanément je trouve <rire> euh, Pour Starcraft, personnellement le livre, la trilogie de Starcraft qui m'a le plus c'est la trilogie du Templier Noir On me l'avait beaucoup conseillé, euh, j'étais en mode ouais vous en faites des caisses, bah vous aviez raison d'en faire des caisses Et ça c'est pour ce que je, je pensais que c'était pas terrible c'est trop bien, c'est vraiment la meilleure pour moi, c'est vraiment le, de très loin le mieux que j'ai pu lire sur Starcraft. Parce qu'il y a des bouquins Starcraft ne sont pas terribles aussi. Hein. De Diablo. J'ai beaucoup aimé Storm of Light sur Diablo, donc euh, Tempête de Lumière, le livre qui sert entre Diablo 3 et Reaper of Souls. J'ai pas encore eu l'occasion de lire la guerre du péché, mais je compte bien le faire. Et à mon avis, la guerre du péché, c'est probablement la trilogie façon euh, Gare des Anciens et Façon. C'est la trilogie de livres de Diablo, donc il euh, y a de grandes chances que ce soit aussi la Gare du Péché, mais on verra, on verra, on verra, on verra. Je ne l'ai pas lu encore, donc je peux pas dire ça. Donc pour le moment, de ceux que j'ai lu de Diablo, eh Storm, euh, Storm, of Light, j'avais beaucoup aimé, beaucoup aimé, Deuxième question, quel est ton ou tes arcs narratifs préférés dans World of Warcraft, le MMO? Gilneas, Gilneas, génial, Gilneas génial. Il n'y a quasiment rien acheté sur Gilneas. Il y a un respect de ce qui a été fait avant. Il y a de la nouveauté. C'est littéralement. Des fois, on me dit, je suis, je suis juste un vieux con qui pense qu'à Des fois, on me dit, je suis un, un vieux con qui pense qu enfin, un jeune con qui pense qu'au nouveau. On m'a dit les deux. Gilneas vous montre ce que je recherche dans World of Warcraft en fait et dans Warcraft de manière générale. Tu prends l'ancien, tu prends l'ancien, tu respectes le matériau d'origine, tu y apportes, tu grèves des choses qui ont du sens par rapport à l'univers dans lequel tu es pour détailler en profondeur, en forme et en profondeur ton pro pour que ça apporte des messages, des thématiques, du raisonnement. Améli apporter des nouveaux visuels pour les rendre euh, uniques, mais pas pour autant les rendre complètement incohérents par rapport à ce qu'il a pu être à côté. Gilneas, c'est juste génial Génial Gilneas Vraiment Vraiment génial Plus tu te penches sur le sujet, plus c'est génial. Euh, pas spécialement une extension, mais par exemple au moment de l'histoire ou un traitement de faction de personnages. Euh, puis après, il bah, y a Myst of Pandaria, où je me rends... je comprends toujours pas comment ils ont réussi à faire quelque chose d'aussi bien. <rire> Vraiment, hein quand tu vois qu'avant c'est Cataclysme et qu'après c'est Wood, euh, qu'avant Cataclysm c'était Wotelka et qu'après Wood c'est Légion euh, et autres, je suis en mode, mais comment ils ont fait Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est qu passé Dites-nous, dites-nous <rire> Dites pourquoi toutes les étoiles étaient alignées là, qu'est-ce qui s'est passé euh... Voilà, je pense que ça fait deux, deux sujets. Euh, et merci de vos questions évidemment Salut Malgas, toujours un plaisir de regarder ça, mais, euh, Soit sur Warcraft avec Kevah, Warcraft Starcraft, Diablo et autres J'aimerais te demander si la vidéo concernant les chasseurs de démons de Diablo est toujours d'actualité Oui Et j'ai fini la vidéo J'ai fini l'arc de Vala euh, D'Immortal et il était super bien Il était vraiment super bien L'arc de Vala dans Diablo Immortal, j'ai eu les larmes aux yeux Vraiment, il était très très très très bon La musique a beaucoup contribué Mais même l'arc est super bien pensé J'étais... Euh... Diablo Immortal mérite qu'on y joue juste pour cet arc, honnêtement. Et vous n'êtes pas obligé de dépenser le moindre centime. Je n'ai toujours pas dépensé le moindre centi sur, centime sur Diablo Immortal. Eh bien, apporter de nouveaux éléments concernant cette partie du lore. Et bien, après, j'étais déçu. En fait, on a plus traité Vala que les chasseurs de démons. Donc, j'étais un peu déçu pour le traitement des chasseurs de démons. Mais, d'un autre côté, le personnage, c'est Vala, Et donc, que ce soit Vala qui soit mis en avant, c'est très bien. C'est très, très bien. Donc, il euh, n'y a pas tant de matière sur les chasseurs de démons, en final. Mais... C'est quand même intéressant. Et vu que la vidéo sera voilà et les chasseurs de démons, bah c'est bien. <rire> euh, cool malgré les gars, je me demandais si tu allais poster... Euh, et on en reparlera sur la vidéo de Légion aussi d'ailleurs, des chasseurs de démons. Vous allez me dire, bah c'est pas les mêmes... Eh, il est possible que Légion ait fait... Merci Diablo D'ailleurs <rire> c'est pas les restes des votes de la Grande War 3, vu que ça fait un moment... Alors, vu qu'il y en a qui ont été perdus euh, par des problèmes d'export ou par moi qui ai oublié de faire des temps forts... Je compte refaire Frozen Throne. Je compte refaire Frozen Throne euh, entièrement, en live. Euh, je juste me mettrai pas en difficile, parce que sinon je perds trop de temps. Donc euh, je jouerai en normal et tout, mais je referai Frozen Throne avec les, les doublages d'époque, mais avec les graphismes les, nouveaux. Euh, quel serveur privé de WoW tu étais avant Je sais pas du ne me m'm rappelle plus du tout. Euh, <coughs> autrement, tous mes meilleurs vœux pour 2023. Merci! Et merci euh, merci, de, merci du soutien. On connaît ton amour pour les STR MMO et MOBA euh, et MOBA mais aimes-tu le genre FPS C'est pas ton dire, bah, j'ai beaucoup joué à Apex avec euh, la Zilan. J'ai adoré Apex, euh, j'y ai joué pendant au moins 2-3 mois même après que la Zilan soit terminée et je compte à jouer parce que Apex est un jeu exceptionnel même si le problème c'est que je suis nul je suis, je suis pas très bon dans les FPS donc je compense euh, mes mécaniques on va dire fluctuantes en FPS par ma lecture du jeu où je suis un peu meilleur et, mais, et du coup Apex me permet d'être bon alors que je suis nul en FPS <rire> c'est aussi ça mais je trouve Apex vraiment génial et après est-ce qu'il y a d'autres FPS que j'aime bien euh, bah oui maintenant la deux têtes comme ça Apex <rire> aimes tu d'autres MMO autres que WoW uh, SWTOR, Guild Wars 2 euh, Sweater Guild Wars 2, j'avais beaucoup, beaucoup joué à Allotz Online avant le fameux patch qui a fait déserter 95% des joueurs, dont moi, et ma guilde. Euh, j'ai fait mes lettres de noblesse, on va dire, d'expérience de, MMO vraiment en joueur, c'est pas sur vous que je les ai faites, c'est sur Allotz Online, euh, donc je ne pourrai jamais l'oublier. Euh, D'autres MMO que j'ai apprécié, là, de tête comme ça, je sais pas, peut-être que j'en oublie un et c'est terrible, mais... Euh, Ouais, Guild Wars 2, Swater, c'est vraiment les deux que j'ai ai beaucoup aimé. Je ne suis pas, pas FF, euh, j'accroche pas la patte graphique, euh, les personnages, j'ai du mal. Merci d'avance et continuez vidéo vidéos de 15h, je kiffe. <rire> les certains nuls, le ça m'a est compliqué ou les langues, je comprends, je suis tout à fait consommateur de ce genre de contenu aussi. Euh, comme ça peut se voir. <rire> comme ça peut se voir là. Euh, je sais pas si trop tard, mais dans le doute, question pour la fac, comment ça va financièrement Ah voilà, je l'avais vu cette question. Comment ça va financièrement Euh. C'est fluctuant, <rire> non, ça dépend des mois. Des fois, il y a des mois où c'est catastrophique. Euh... Il y a des... Par exemple, là, le mois de janvier, j'ai gagné 1300 euros brut. Pas, pas net, brut. Et du coup, euh, c'est dur. Quand le passage des impôts arrive, vu que j'en je auto-entrepreneur et que j'ai pas les permissions des débuts d'année, des premières années d'auto-entrepreneuriat disons qu'on mange des pâtes <rire> mais euh, après euh, ça fait partie et des fois ça va beaucoup mieux donc on, on, ça dépend ça dépend on voit euh. disons que des fois c'est bien dans ce genre d'activité de ne pas toujours regarder euh, ces données chiffrées pour te concentrer sur ce que tu as à faire <rire> parce que sinon bah, tu es très vite démoralisé très vite disons que j'aime pas dire ça mais c'est un peu le cas on est artiste un petit peu en tant que créateur de contenu. En tout cas, on a une vie d'artiste. Et au final, bah, en tant que créateur de contenu et autres, tu dois quand même être inspiré. Et source d'inspiration si possible aussi. Bon, ça c'est encore mieux, mais juste être inspiré. Et c'est sûr que si tu attaques les lives dans une euh, où tu pas content, il se passe des galères dans ta vie, etc. Bah, Tu peux faire un bon live, ça ne veut, ça veut, veut pas dire ça. Mais c'est quand, quand même plus simple de produire du contenu de qualité quand tu es bien dans tes baskets. Quand tu te sens bien dans ta peau que tu as bien mangé que tu as que tu as des que tu as passé de bons moments avec tes amis que tu que tu attaques le live de l'esprit léger ou, ou des vidéos de l'esprit léger c'est plus facile c'est plus facile donc c'est pas toujours le cas bien entendu mais c'est plus simple et plus facile donc euh, et je dis pas que c'est ce qui m'arrive tout le temps hein, je, je ne dis pas ça donc euh, financièrement bah c'est les montagnes russes, parfois je me plains pas, parfois je me plains pas, mais c'est la merde! <rire> et, euh, et nous verrons! Euh, voilà, c'est ce que je me dis. Pour augmenter ta visibilité, ne penses-tu pas que tu devrais faire des sessions sur d'autres jeux avec d'autres personnalités de jeu? Alors, ça a l'air simple, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Déjà, euh, pour avoir organisé beaucoup de, de, de soirées avec des créateurs de contenu, déjà organiser ça c'est toujours galère. Euh, T'as 6 personnes, t'en as 5 qui répondent pas, c'est toujours très très compliqué. Euh, et puis, même faut déjà avoir les, les personnalités en contact. Le featuring ça fait pas tout. Euh, le featuring ça fait pas tout. Hein. Chacun regarde son streamer et reste dans son coin. et Ça veut pas forcément, pas forcément toujours tout dire. Et les sessions sur d'autres jeux, en fait, ça a l'air simple dit comme ça, mais ça marche pas. Enfin, si demain je fais un live Fortnite, potentiellement plein de gens vont faire Oh, mal gars, sur Fortnite, incroyable. Et peut-être que pour la première soirée ils vont être là, mais la deuxième soirée Fortnite, il y aura personne. <rire> et, et même, en fait, mon audience n'est pas forcément intéressée par ce genre de jeu. Donc. Ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. ça, ça fonctionne pas comme ça. En tout cas, pas sur Twitch et pas sur YouTube, ni l'un ni l'autre. Peut-être un peu plus sur Twitch et même sur Twitch, c'est compliqué. Euh, je pense que tu as un public de niche, totalement, c'est vrai, totalement, et que euh, apparaître dans les vidéos stream d'autres personnes pour augmenter ta visibilité, un peu comme de la pub quoi. Après, oui, mais faut pas non plus faire le forceur, c'est ça aussi qui est difficile. Est... Si tu fais le forceur, tu passes pour un connard, est-ce c'est -ce euh, est vrai. Même s'il faut quand même s'imposer parce que sinon tu restes dans ton coin et jamais personne t'invite. Donc il faut trouver le juste milieu et, euh... et ça fait pas tout. Tu veux dire, tu peux, tu peux être avec, euh... avec les, les plus grands streamers de France, francophones, du monde, etc. Si les gens aiment pas ce que tu fais ils... ou qu'ils s'intéressent pas à ce que tu fais, ils s'intéressent pas à ce que tu fais. Parce que c'est même pas forcément ne pas aimer le contenu. Mais s'ils s'y intéressent pas, c'est le pire en fait. C'est la pire situation d'ailleurs. Globalement, c'est pas... Qu'on n'aime pas ce que tu fais, c'est qu'on ne prend pas la peine de cliquer sur ce que tu fais. Et ça, a... c'est compliqué. C'est compliqué de réussir à parfois à faire euh, cliquer ou... ou autre. Voilà. <rire> c'est ce que je. T'as plus de raisons de ne pas cliquer que de cliquer. Donc c'est toujours un peu le, le souci. Et ça... là, dit comme ça, ça fait très. C'est facile, c'est pas facile, c'est pas simple. Et. Euh... Là, en plus dit comme ça ça donne vraiment l'impression que je ne pense qu'à mon intérêt personnel je, je ne vais pas voir d'autres personnes parce que j'ai qu'un intérêt personnel j'essaye de, de quand je fais des, des soirées avec des personnes c'est généralement des personnes que j'apprécie avec qui je connais et de toute façon je, enfin, si, si demain je vais voir Zerator je lui fais euh, viens on fait une soirée euh, je ne sais pas quel jeu déjà je sais même pas comment je lui envoie un message et euh, il me répondra pas. Genre euh, et c'est logique qu'il me réponde pas. Parce que je vais pas me pointer comme ça en mode salut, euh, tu me fais de la pub. <rire> ça, ça marche pas comme ça. Quoi. Euh, où en sont tes projets d'histoire sur Diablo euh, Au ralenti, euh, malgré, malgré moi. <rire> euh, c'est compliqué parfois de trouver le temps. Euh, Immortal. Alors, Immortal, en vrai, les vidéos sont simples, mais je sais pas. Euh, les vidéos sont simples à faire parce qu'il faut que je les résume. Mais d'un côté, ça me fait chier de faire une petite vidéo. Je sais pas si c'est peut-être compliqué à dire comme ça, mais. Moi j'aime bien détailler, donner beaucoup de choses et tout. Et là je suis dans une situation un peu... Euh... Un peu bizarre en fait. Un peu bizarre. Mais une fois que je serai lancé, ça ira. Je, souvent je, je fonctionne un peu comme ça. Quand je suis lancé, c'est bon. C'est le, le, le lancement qui est délicat. C'est le lancement qui est délicat. Mais une fois que je suis lancé, c'est bon. Euh, StarCraft, évolution. Évolution, je suis très motivé. Le truc qui me fait ralentir la sortie d'évolution, c'est euh, mission euh, Nova. Euh, les missions Nova que j'ai fait en live mais j'arrive pas à me motiver je trouve. En fait, je trouve pas ça compliqué à faire mais justement et du coup, j'arrive pas à trouver le c'est le syndrome un peu de la page blanche avec euh, Nova. Et du coup, bah, j'ai demandé, euh, demandé de l'aide à Eva pour m'aider à préparer me, me, me produire un script pour euh, mission Nova parce que j'ai j'y arrive pas, j'arrive pas, j'ai vraiment la page blanche sur euh, mission Nova. Alors qu'évolution, j'ai plein de choses à dire, c'est trop bien, mais je peux pas commencer par évolution alors qu y a Mission Nova avant. <rire> Euh, « Étant donné que tu es un développeur indépendant... » Alors développeur, je ne sais pas si le, le terme est, est bon. « Tu as besoin d'aide pour des vidéos ?» Bah on en a parlé avant. De communauté, je pense que tu es des personnes qui sont à l'aise avec le montage, par exemple. Je ne pense pas spécifiquement. Moi, je pr préfère préciser. Alors, c'est vrai que je demande rarement. Alors pour le coup, le montage, j'avais demandé à pas mal de personnes. Le bémol, H. alors peut-être que j'ai pas eu de bol, ou peut-être que c'était compliqué, etc. Euh, le montage, j'avoue qu'avoir un monteur, serait trop, ce serait le rêve. d'ailleurs, si jamais j'avais assez d'argent pour prendre professionnellement quelqu'un sur la chaîne, ce serait un monteur, euh, avant Evan Essor, avant plein d'autres, un monteur que je paye, Là, par exemple en tête comme ça je pense à Sariaslan. Euh, je le prendrais à plein temps, professionnel machin, le problème c'est que je n'ai pas les revenus pour le faire ça, et le souci, j'ai déjà du mal à potentiellement en vivre tout seul, donc je ne peux pas <rire> financer d'autres personnes, mais... Euh, un monteur je trouve ça trop important ça dynamise de fou la chaîne c'est rigolo ça donne c'est une bouffée d'air frais je trouve donc euh, j'aimerais j'aimerais ça le problème en fait c'est qu'à chaque fois que j'ai fait appel à des à la communauté pour des monteurs notamment bah du coup Sariaslan aussi' Sariaslan est celui qui a le plus euh, contribué mais bah, en fait le problème c'est qu'à chaque fois il y a euh, et ce qui est logique hein, c'est du bénévolat bien sûr c'est pas payé c'est pas professionnel et du coup bah euh, globalement c'est le mec qui est motivé deux semaines ensuite euh, oh ben bah, en fait Ozef. Euh, parfois certains qui sont très motivés mais le problème c'est que le contenu qu'ils créent comme ils, ils connaissent pas trop etc bah c'est pas fou euh... des mecs qui disent ouais ouais ouais ouais ouais et euh, quand tu leur envoies après c'est sous-marin et on... j'ai plus de nouvelles donc euh... en dehors de Seriaslan et encore Seriaslan c'est pareil il y a eu des moments où il était plus dispo et autres bah euh... du coup ça fait que <rire> il n'y a pas vraiment eu de suite, quoi, c'est ça, ça le truc. Mais en vrai, euh, si vous voulez, euh, si voulez euh, n'hésitez pas à en faire des, des, des, des best-of, mais les envoyer. Et, euh, et potentiellement, euh, je me dis, euh, bah ouais, ça c'est cool et tout. Si jamais, euh... parce que euh, des fois, quand il y a des mois où ça se passe pas trop mal, j'essaye de garder un petit peu pour, pour éventuellement, euh, je sais pas, aller euh, par exemple payer euh, un artiste pour qu'il me produise euh, une image pour que je vais utiliser dans la prochaine vidéo d'histoire d'un héros ou autre. Donc, euh, ce genre de budget, je peux l'allouer aussi justement à un, un best-of ou autre, il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste que très souvent, les best-of professionnels, c'est très cher. <rire> très, très, très, très cher. Euh... Et on peut te filer un coup de main si tu as besoin. Bah, c'est très gentil, le Landor, c'est très, très gentil. Et j'avoue que j'y pense pas. Peut-être que parfois, je pas trop à la commu euh, sur euh, certaines choses. Euh... J'ai pas envie de forcer ou j'ai pas envie de.. J'aime bien faire mes trucs dans mon coin. Mais euh, là, j'ai envie de dire ce genre de choses, c'est plus... plus à votre initiative, même si ça a l'air con quand on dit comme ça. Mais euh... oui, moi je suis tout à fait ouvert, je suis tout à fait ouvert, et peut-être que je suis trop attentiste, justement, c'est tout à fait possible. Je sais pas, là dessus c'est à vous de me le dire. Bon en tout cas voilà, euh, on a terminé les... les.. On a terminé les réponses. J'espère euh, bah, que j'ai pu répondre à pas mal de vos interrogations. Que ce fut plaisant, quand même, à, à visionner, à lire, à écouter. À lire, peut-être pas comme. Oh oui, peut-être qu'il y a à lire. Euh, <rire> avec les sous-titres, s'ils ne sont pas partis trop loin. Euh, vous savez comment on, on nique les sous-titres avec plein de noms propres. Donc euh, Black Rock, Tral, euh, Guerre des Anciens, Roche Noire black to screen voilà normalement là les sous-titres sont pas euh, du coup <rire> du coup merci à tous je vous dis à bientôt pour de prochaine vidéo à plus euh, dans le nexus ça veut pas dire que comme j'ai fait une vidéo sur aux questions je vais plus répondre aux questions bien entendu mais c'est souvent des vidéos assez sympas assez cool bonne, bonne ambiance pour répondre à, à toutes vos interrogations et merci encore à tous ceux qui ont joué le jeu et qui ont posé leurs questions c'est toujours très euh, intéressant d'avoir ce genre d'échange aussi parce que des fois il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé vous me donnez euh, vous me donnez envie de m'exprimer aussi sur certains sujets que j'aborde pas forcément toujours notamment c'est vrai que j'ai rarement parlé du foot <rire> Donc voilà plein de bisous à bientôt pour prochaine vidéo à plus dans le nexus j'ai rien à dire euh, euh, avec une grosse voix ou autre ce que je peux dire c'est prendre une petite voix et euh, vous inciter bien sûr à je l'ai dit dans la vidéo de fois en question, mais. Les likes, les commentaires, ça augmente la visibilité de la chaîne et vraiment, c'est important. C'est un réflexe à prendre et c'est super gentil. Merci beaucoup Follow Twitter, Facebook, bien sûr. La chaîne Twitch La chaîne Twitch, évidemment. Pourquoi Pourquoi pas la chaîne Twitch sur ce truc Parce que j'ai pas pensé Ouais, c'est possible. Bisous